Il y a d'abord une obligation de présence. Le député Mavois s'engage à être présent 100% du temps législatif dans l'hémicycle. Et ça, c'est un grand pas dans l'histoire du système représentatif français de la 5ème République. Ça représente environ 3 à 4 jours par semaine. En revanche, le député Mavois ne sera pas inscrit en commission et n'a pas de rôle dans la circonscription. Comme nous l'avons vu, le député contrôle le gouvernement et vote les lois. C'est un dévoiement de la 5 pour des raisons clairement de clientélisme, le rôle que s'est attribué le député en circonscription. C'est le Sénat qui est territorialisé et non pas l'Assemblée nationale. Les travaux en commission sont filmés et retranscrits et c'est une aide pour tous les citoyens qui sont disponibles en ligne. D'ailleurs, concernant la plateforme en ligne, il s'avère que le vote du ou de la députée à l'Assemblée nationale sera conditionné par les suffrages exprimés sur une plateforme en ligne où seront déposés l'ensemble des projets et des propositions de loi qui vont être votés au Parlement. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme, ma voix C'est un outil au fonctionnement simple et intuitif vous permettant à vous, à nous, citoyens en âge de voter, soit environ 47 millions de Françaises et Français, de voter sur l'ensemble des lois débattues à l'Assemblée nationale, tel que peut le faire un député, à savoir pour, contre ou l'abstention. L'idée est d'y aller étape après étape, monter en compétences sans se bousculer. D'abord apprendre à se positionner sur les lois en votant. Et peut-être, chaque année, essayer quelque chose de plus. Proposer des amendements, travailler au sein d'une commission ou même faire une proposition de loi comme si on ajoutait au fur et à mesure des petits plugins de participation à la démocratie. La plateforme est donc la passerelle qui fait le lien entre les citoyens et les députés porte-voix. La technologie utilisée en logiciel libre est celle de la blockchain, pour assurer au mieux la transparence et la vérification par tous. Nos meilleurs geeks sont sur le coup et participent à des hackathons de manière régulière pour améliorer le code et vérifier la fiabilité de cette technologie tout au long de l'expérience Mavoua. Nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Il y a enfin le respect de la proportionnelle. Les députés Mavois ne voteront pas simplement dans le sens de la majorité. L'idée est que chacun et chacune d'entre nous puisse peser dans la délibération et que sa voix puisse être entendue dans l'hémicycle. C'est donc à la proportionnelle que les députés Mavois se positionneront lors des séances de vote. Chacun, dans sa singularité, participe au destin collectif. Il n'y a que se positionner, pas essayer d'aller convaincre ou de gagner sur les camps d'en face. Cela donnera de la sérénité. Pas besoin de se mettre d'accord, ni d'écraser les autres. Parlons maintenant du mandat impératif. Certains nous font la remarque que le mandat du ou de la députée Mavoie se rapporte à un mandat impératif. Il est important d'expliciter un peu mieux ce point. Qu'est-ce que le mandat impératif d'abord C'est le pouvoir délégué à un individu, élu en vue de mener une action définie dans la durée et dans la tâche, selon des modalités précises auxquelles il ne peut déroger. Aujourd'hui, l'article 27 de la Constitution dispose que tout mandat impératif est nul. Alors le mandat du député Voix est-il impératif Et dans ce cas-là, est-il inconstitutionnel Pas vraiment. En tout cas, pas plus que n'importe quel mandat législatif aujourd'hui dans notre système représentatif. Les députés sont censés voter en leur âme et conscience, mais en réalité, ils reçoivent des instructions de vote de la part de la direction de leur parti par l'intermédiaire du bureau du groupe politique auquel ils appartiennent au sein de l'Assemblée nationale, parfois de la part même de groupes d'intérêt privés. En plus de ça, l'idée même de faire élire quelqu'un sur un programme politique défini a priori paraît contraire au mandat impératif. En ce qui concerne le député Mavoie, il n'y a pas de mandat impératif à proprement parler puisqu'il s'agit d'un contrat moral basé sur la confiance. Il s'agit justement de sortir d'un système où le mandat impératif déguisé aux mains de quelques-uns est la règle. En introduisant de l'incertitude dans le système, Mavoie se rapproche de l'esprit de la Constitution qui cherche à garantir la sincérité des débats chacun pouvant exprimer son opinion personnelle. En bref, pour plus de précisions concernant ces réflexions, vous pouvez cliquer ici.